Yo, salut à tous, c'est Réglaciera, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va apprendre un des premiers tips qu'on m'a appris quand j'ai commencé la production, à savoir le sampling. Aujourd'hui, je vais te dire ce qu'on m'a dit exactement. Euh, pourquoi s'emmerder souvent à créer, à designer, etc. Alors que parfois, tu peux resampler des sons qui sont déjà dans le commerce. Donc on m'a toujours dit, essayez de sampler au maximum les sons qui sont déjà commercialisés, etc. Euh, dans un tuto précédent, je vous ai appris comment extraire tous les stems de n'importe quel track. Aujourd'hui, je vais vous donner une technique du comment sampler et extraire n'importe quel kick de n'importe quel track pour avoir votre première base pour pouvoir construire vos morceaux. C'est une technique de sampling et de resampling, Voilà, si tu es DJ, ben, tu as l'habitude de sampler, de resampler, d'éditer, etc. Aujourd'hui, avec un petit plugin, tu vas apprendre comment pouvoir extraire le kick de n'importe quel track et pouvoir avoir un kick top pour ta production. Euh, ça, c'est le point de base. Pour ceux qui sont abonnés à la recette, parce qu'il y a des tutos gratuits comme là sur YouTube, donc n'oublie pas de t'abonner, liker, poser un commentaire, mettre ton pouce. Et pour ceux qui sont abonnés à la recette, évidemment vous avez toujours des petits extras. Je vous donnerai tous les réglages que j'ai fait pour pouvoir extraire les kicks. Vous aurez jusqu'à mettre vos pistes, les dupliquer, sortir et c'est parti. Donc aujourd'hui, on va faire ce qu'on m'a toujours appris, sampler les tracks du commerce. On va partir pour sampler un kick. Aujourd'hui, j'ai choisi un artiste que j'adore qui est dans le style un peu de ce que je fais. Il s'appelle Branded. Je vais vous montrer comment extraire le kick de Branded pour pouvoir l'utiliser dans vos prods. Vous pouvez le faire sur de la house, sur de la pop, sur tout ce que vous voulez. La technique marche partout. Il suffit d'avoir ce petit plugin. T'es prêt Let's go Alors, il est très très très important D'utiliser des tracks en bonne qualité. N'allez pas extraire des samples sur des MP3. Prenez toujours des Wave que vous avez acheté ou vous êtes sûr c'est du Wave pour faire du sampling parce qu'évidemment, le MP3, c'est compressé, tu perds des données et le but à toi, c'est d'avoir le maximum de données du sample que tu vas vouloir réutiliser. Donc là, Donc toujours, soit acheter vos musiques en Wave, en tout à FF, ce que vous voulez, mais ne jamais le chercher faire sur du MP3 en droit le kick est le mieux, le kick est le plus isolé où il y a le moins de, de fréquences, moins de hâte, moins de pères qui vont taper avec. Euh, ça va vous faciliter le travail pour ensuite redesigner ce kick. Donc on va écouter un petit peu le bout de track. Là j'ai la chance, le wave il y a une intro. Donc euh, le kick j'ai vérifié c'est le même sur le drop que dans l'intro. Donc on va essayer de trouver le passage où le kick est le mieux. là c'est pas mal donc ce que je fais je vais sélectionner tout hop, tout supprimer garder que ce kick ok je vérifie j'ai bien lavé mon fondu pour avoir la taille que j'ai bien tout le début du kick ok on voit la, le fondu donc là On va aller enlever ça. C'est un petit bout de vocal. Toujours. Ok. Donc là, maintenant, ce que moi, je fais, je vais aller chercher chez Ozone l'imageur. Parce qu'il y a une sorte de d'EQ dans, dans l'imageur qui, qui va être utile. Donc, je le glisse sur ma piste. Voilà. Hop. Vous le mettez. Donc là, ce que je vais faire, en fait, vous voyez, je vais découper en fait ce, cet extrait audio où il y a le kick en quatre bandes. Donc, je vais ouvrir quatre bandes. Je vais les faire au début, un petit peu au hasard. Voilà. De façon à ce que j'ai des, des low, enfin, des sub, des low, des mid et des high. Donc, ce qu'on va faire, je vais écouter ici. Et je vais mettre en solo. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de me focaliser uniquement sur les subs. Donc, là, on entend encore du kick. Le sub, pour moi, pour moi, c'est que mon avis, c'est avant les 80 Hz. Certains disent 100, moi, je dis c'est 80. Tout ce qui est la partie vraiment sub, basse. On va les regarder. Ok. Donc là, maintenant, ce que je fais, je vais dupliquer cette piste. Je duplique et je tombe sur une deuxième. Je rouvre mon ozone imageur pour récupérer ma première coupure. Voilà. Donc là, maintenant je vais me focaliser sur euh, le corps du kick. Le corps du kick, donc euh, voilà, on va prendre les 80 Hz, puisqu'on a coupé 80 Hz. Juste avant, on va prendre des 80 Hz, jusque, allez, 1002, 1004. Ok. Et donc là, tu l'as compris, on va encore dupliquer. On va se focaliser, donc, tout ce qui est les, les fréquences euh, mid, où on va avoir un peu un peu l'attaque dedans. Euh, donc, on va écouter ça. Et là, tu vois, on commence à avoir des fréquences un peu en stéréo. Jusqu'à présent, avec des fréquences vraiment centrales, en mode mono, plein dans ta face. Dernière chose, on duplique. Je vais là. Et là, je vais me focaliser sur la dernière. Vraiment, tout ce qui est les, les hautes fréquences à partir de 10K. Donc, de 10K au-delà. J'active donc encore une fois le solo sur cette partie-là. Et là, on retrouve vraiment les, tous les jets de l'attaque. Donc, tu l'as compris. On va le renommer. Ici, c'est le sub. Ici, c'est le corps. Ici, c'est les, les mids, on va dire. Et là, c'est les high fréquences. Donc là, ce que je fais, je prends ces quatre pistes. Donc j'ai bien activé toujours le solo ici, solo ici, solo ici, solo ici. Ok, on est d'accord sur tous mes ozones. J'ai bien laissé que le solo, tu vois, à chaque fois, I, voilà. sur chaque piste, je laisse le solo, je sélectionne les quatre, geler les pistes, on va faire un gelé écrasé, tu vas voir, le, le rendu va... OK, donc maintenant, on fait écraser, et voilà. Donc là, on se retrouve avec les fréquences, donc là, on a que de, que de la basse, là, on a le corps, Okay. l'attaque et le clic donc là ce que je vais faire maintenant on va commencer à designer si j'écoute tout ensemble tu vois c'est exactement la même kick que branded divisé en quatre parties donc maintenant le but ça va être à peine un peu le modifier on va faire un petit fondu ici euh, donc tu as vu j'ai gardé la, la 808 que Brandy utilise. Euh, là, on voit qu'il y a un, un changement de fréquence. Donc moi, tu peux garder avec la, la basse, donc la, la tonalité de la 808. Euh, là, moi, ce qui m'intéresse, en l'occurrence, évidemment, c'est pas d'avoir la 808. Donc je vais enlever ça. OK. Donc pareil, un petit fondu ici. Un petit fondu ici. Là, pareil. Là, on va garder au maximum l'attaque. Là, on va descendre. et Si je veux, je peux le rallonger. Si je prends le kick de Brandy, je te le fais écouter seul. Je te fais écouter le mien. C'est exactement le même en qualité wave. Donc là, toi, ce que tu peux faire, tu prends les quatre, tu fais grouper. D'accord. On va renommer ça branded kick. Ok. Là, ce que je vais faire, je vais mettre une piste audio. Je vais la mettre en mode in. D'accord. Pour pouvoir enregistrer. Là, je vais sortir mes quatre pistes justement sur cette nouvelle piste. Ok. Je vais activer l'enregistrement. Je vais mettre là. Je clique sur le rond pour enregistrer. Voilà. Donc là, je repasse en mode auto. J'active le kick de Brindid. Et si tu regardes, nos fréquences sont exactement les mêmes. Ça se suit à la perfection. Donc si j'écoute brindid si j'écoute le mien, C'est exactement les mêmes. Alors, ce qui est intéressant de cette technique de partager le kick ou le sample que tu vas refaire en 4 bandes, c'est qu'ensuite, tu vas pouvoir toi-même modifier ce que tu as envie de modifier. Par exemple, là, tu vois. Hop. Autant Pour moi, sortie master. Donc, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est quand tu resamples en quatre parties, c'est que toi aussi, tu vas pouvoir aussi un peu redesigner le son comme tu as envie de l'avoir. Donc là, par exemple... Voilà, je trouve que c'est un peu long, je veux juste ça. Là, également pareil. Ici, j'écoute mon kick. Même le corps, je vais le diminuer pour laisser vraiment que de la base derrière. Et on se retrouve avec un kick un peu différent. Tu vois, il y a moins de, de fréquences hautes. Euh, voilà, voilà. donc euh, je vais, pour tous les abonnés de la recette, je vais vous filer les presets de, de pré-réglage que je viens de créer pour faire ce tutoriel. pour les réutiliser, les adapter également pour vous. Donc l'important, c'est de mettre vos quatre pistes, vos quatre zones imageurs et de bien faire, faire vos fréquences split. Ensuite, vous pourrez extraire n'importe quel sample. Là, l'occurrence, c'est des kicks. C'est important pour débuter vos prods, pour partir dans la bonne direction. Le kick, la basse, moi, je commence toujours par ça. Là, vous avez de quoi retravailler et resampler les kicks du commerce, que ce soit en dancehall, que ce soit en pop, que ce soit en électro. Tu peux reprendre également la basse. Là, je l'ai enlevé parce que je n'en ai pas besoin. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était ce, ce kick punchy à la, à la brandide. J'espère que tu auras appris. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de laisser un petit commentaire. Et si tu veux plus de tips, plus d'outils plus pour travailler, euh, abonne-toi à La Recette. Et je t'offre tout ça à chaque fois, à chaque tutoriel. Je te donne des, des presets, des samples, le projet Ableton, etc. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Viens avec nous, apprendre. On évolue tous ensemble. Là, c'était vraiment le B à bas pour commencer une prod. Tu samples un kick du commerce et tu peux partir pour faire ta prod. Tu as déjà des bases solides. Donc, n'oublie pas ce qu'on m'a toujours dit. Tant que tu peux sampler les samples du commerce, n'hésite pas, fais-le. Ça peut être utile. Sur ce... Je vous dis à bientôt, mes grassures. Ciao